Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie des sujets drama, mes avis sur les différentes polémiques autour de Disney. Si vous n'avez pas vu la première partie, et croyez-moi il y a pas mal de choses un peu croustillantes dedans, je vous donne rendez-vous en barre d'infos et sur la chaîne pour pouvoir voir la suite. Je vais pas vous faire une intro à rallonge puisque cette vidéo est sponsorisée par anna Luisa et je vous laisse avec cette courte page de pub avant qu'on enchaîne les dramas. Cette vidéo est sponsorisée par anna Luisa. LA marque de bijoux dont je ne peux absolument plus me passer. Je ne vous la présente plus, Ana Luisa est une marque de bijoux venue de New York qui propose des colliers, des bagues, des bracelets ou encore des boucles d'oreilles en et or. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et à l'occasion de la Saint-Valentin, ils font une offre avec moins 40% sur tout le site. Si comme moi vous craquez pour leur design sobre mais canon ou que vous avez envie de faire un joli cadeau, c'est le site idéal. Rendez-vous dans la barre d'infos pour retrouver mon lien et toutes les infos. Voici les deux pièces sur lesquelles j'ai craqué et qu'ils m'ont envoyé. La première pièce coup de cœur que j'ai reçue, ce sont ces boucles d'oreilles en forme de cœur qui m'ont immédiatement fait penser à la reine de cœur. Elles vont également à merveille avec le collier que m'a offert Tonton Pixie et que je porte absolument tous les jours sans exception. Du coup, je les porte au quotidien et elles sont absolument parfaites. Pour aller avec ces boucles d'oreilles donc, j'ai choisi quelques détails qui me rappellent cette méchante, mais je voulais aussi et surtout que ce soit facilement portable au quotidien et en dehors de Disneyland. En dessous de ma robe pull bordeaux, j'ai donc une chemise à que j'avais achetée à Tokyo, j'ai mis un petit perfecto noir et des bottes assorties pour le côté noir de la tenue, et un sac jaune pour le rappel de couleur. Tout comme le montre ce petit pins. Et changement d'ambiance pour le second look, qui lui aussi est placé sous le signe des méchants Disney. Décidément, j'en fais pas souvent mais quand j'en fais, je ne fais pas les choses à moitié. Ce collier symbolise deux choses très chères à mon cœur. Le signe astrologique du Gémeaux, ainsi que le chat, mon animal totem. J'étais donc obligée de craquer. Vous vous en doutez certainement avec ce look, mais impossible de ne pas penser à Si et Am, les vilains siamois des Aristochats. J'ai donc fait simple mais efficace en reprenant les mêmes bottes et perfecto pour cette seconde tenue, en ajoutant un peu de beige et un pin's à leur effigie. La casquette me rappelle beaucoup l'univers des Aristochats aussi. Alors, quel look a votre préférence n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, on reprend la vidéo exactement là où on l'a laissée. On enchaîne tout de suite avec la suite des questions sur les parcs Disney. <musique> J'ai découpé la partie euh, parc Disney en deux parties parce que il euh, y avait beaucoup beaucoup de questions pour que les deux parties de vidéo soient assez équilibrées. Et donc il reste trois questions sur la partie parc mais je pense que je vais pas mal débattre et dépenser de la salive donc on y va. La première question c'est pourquoi tu ne vas pas reprendre de passeport annuel cette année Si vous avez vu ma vidéo vlog à Disneyland Paris j'en parlais, mon passeport annuel se terminait le 2 décembre 2021. Après quelques mois de réflexion j'avais décidé de euh, mettre fin à mon passeport annuel et de ne pas le reprendre, en tout cas pendant plusieurs mois. Je me suis rendu compte depuis que le parc a réouvert avec le Covid que j'allais extrêmement peu sur le parc. Je me rends compte avec le temps que ce que je préfère, c'est venir le, sur le parc de temps en temps et m'offrir des vraies journées, c'est-à-dire pas venir deux heures vous faire plein de stories et pas du tout profiter, pas venir juste pour faire des photos et faire demi-tour. Je respecte parfaitement euh, les fans qui profitent de euh, cette façon de procéder, etc. Mais je me rends compte que pour moi, le fait d'aller au parc hyper souvent, j'en profite pas du tout de la même façon. J'ai plus trop envie de faire ça. Et c'est vrai que par rapport au nombre de fois dans l'année où je viens au parc, mon passeport me revient trop cher. Pas par rapport euh, aux billets euh, qu'on paye euh, à la Guestney Walt -Well Disney Studio, n'est-ce pas Mais avec les offres CE, avec... Euh, les billets privilèges, il y a pas mal de façons, je pense notamment aussi aux billets qu'on peut prendre en avance sur le site quand on vient en semaine, sachant que moi je viens extrêmement peu le week-end à part sur la Dapper Day et euh, bah, là parce que j'étais avec Tonton Pixie mais sinon vous me voyez jamais sur le parc le week-end, je viens que le mardi. Donc en y réfléchissant je me suis dit j'ai envie de faire un test et ce que je vais faire c'est que sur l'année 2022 en tout cas je vais pas reprendre de passeport annuel. A voir si ça va me manquer ou pas, à voir aussi s'il va y avoir une augmentation des tarifs et où je vais regretter du coup de ne pas avoir pris de passeport annuel parce que ça va me coûter super cher de venir. Mais pour l'instant en tout cas je pense que j'en ai pas l'utilité. Je pense que euh, je viendrai sur le parc quoi qu'il arrive pour euh, l'ouverture d'Avengers Campus cet été, ça c'est sûr et certain. Peut-être sur Halloween ou Noël à voir en fonction des nouveautés et à voir ce qu'on nous réserve également pour les 30 ans puisque bah faut pas oublier qu'à partir de mars-avril bah c'est les 30 ans du parc je dois avouer que j'ai hésité pendant très longtemps, euh, j'étais présente aux 25 ans qui était incroyable. Je me suis demandé si je viendrais pour les 30 ou pas, de toute façon ça va être l'objet d'une prochaine question. Et en fait je me suis rendu compte que sur les passeports annuels, bah, il n'y avait déjà plus de place pour le 12 avril. <rire> Donc du coup ça m'a aussi convaincue de ne bah, de pas prendre de passeport annuel. Si vraiment je veux être présente sur cette journée là, en sachant que c'est la seule journée je pense sur les 6 prochains mois où je veux être présente, à part peut-être le week-end où mon anniversaire est d'appeur. Bah je ne pourrais pas y aller sauf en payant plein pot. Donc bon. Après pour l'instant euh, je pars dans cet esprit là, en plus il n'y a plus vraiment davantage à renouveler directement après que ton passeport soit terminé, donc ça me pousse aussi à la réflexion. Donc pour l'instant j'arrête, si jamais je décide de le reprendre courant de l'année 2021, et c'est peut-être possible, j'en sais rien du tout au moment où je tourne cette vidéo, je vous ferai un update, je pense principalement sur Instagram, donc restez connectés. Et alors dernière question au niveau des parcs Disney, euh, pas la question la plus sympa mais bon, vu qu'on me l'a posé j'y réponds, on m'a demandé quel était pour moi le plus gros point faible de Disneyland Paris par rapport aux autres parcs que j'ai pu visiter. Je pense que c'est la réponse que beaucoup de fans vont avoir mais pour moi le problème principal, le point faible de Disneyland Paris par rapport aux autres destinations c'est le manque de nouveautés. Alors je parle pas de saison mais je parle notamment d'attractions, de gros renouvellements etc. et des Walt Disney Studios. Alors les Walt Disney Studios c'est en cours avec l'extension. Mais c'est vrai que ça fait très très très très longtemps qu'on n'a pas eu de nouveauté. Certes on a eu des réhabilitations d'attractions, on a eu des versions 2.0 je pense notamment au nouveau Space Mountain. La dernière en date c'est quand même Ratatouille qui date de 2014 et en plus de ça c'est plus une exclusivité mondiale parce qu'il y a aussi ça. Moi ce que j'aimerais beaucoup finalement c'est qu'on ait des attractions qui soient uniques. On n'en a pas du tout en France, très peu en tout cas. Et je pense que ça gagnerait à développer, mais peut-être que dans les années à venir on aura des belles surprises et là encore je croise les doigts. On passe à la dernière partie de cette vidéo, partie euh, un peu touchy, vous l'aurez compris on va parler des films Disney. Et là aussi vous avez beaucoup de questions qui sont bien délicates à répondre donc je vous remercie pas hein La première question est assez simple quoique pas réellement, le personnage que tu ne peux pas supporter limite qui n'aurait dû ne pas exister. Bon, si vous me suivez, vous connaissez la réponse, évidemment que je vais vous répondre Mini Enfin, je ne peux pas vous répondre autre chose que Mini puisque j'ai une véritable haine, aversion pour Mini depuis toujours. <rire> depuis que je suis en âge de parler et de comprendre quelque chose, je crois, donc évidemment que je vais vous répondre ça. Par contre, je pense que c'était important que euh, bah, Mickey ait un alter ego féminin, un personnage qui soit tout aussi important que lui. Donc bon, de là à dire que j'aurais aimé qu'elle n'existe pas, je serais mauvaise langue. Par contre, si elle avait pu être un poil moins cliché et avoir un peu plus d'intérêt, j'aurais pas dit non. Ça, c'était la question la plus simple à répondre. On m'a demandé ensuite mon avis sur Disney+, et si j'envisageais de continuer de faire des vidéos sur le sujet. Alors, pour ce qui est de faire des vidéos sur Disney+, j'ai remarqué au niveau de mes statistiques, mais encore une fois... Si vous n'êtes pas d'accord, venez me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir, que c'est des vidéos qui sont assez peu regardées. Donc je pense que c'est des vidéos qui vous intéressent moins. Donc je me dis peut-être que si je continue à faire des vidéos sur Disney+, il faudra que je les fasse différemment. Le truc qui va pas changer par contre, c'est que quoi qu'il arrive, je vous ferai au moins des critiques des nouveaux films qui sortiront sur la plateforme. En tout cas pour les films d'animation, je pense notamment à Alerte Rouge qui va sortir du coup directement sur Disney+. L'info vient de tomber au moment où je tourne la vidéo, ce que je trouve d'ailleurs bien triste pour les studios Pixar, mais ça c'est une autre histoire. Vous aurez mes avis, ça ça va pas changer. Pour le reste, euh, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez des vidéos sur Disney+, et surtout sur quel sujet en particulier. Ça c'était pour la partie non problématique. Pour la partie plus problématique, honnêtement, je trouve que la plateforme est assez pauvre en nouveautés, franchement. Je trouve que ça manque de contenu un peu intéressant, et qui donnerait une justification à payer tous les mois Disney+. Alors moi je suis sur le compte de Tonton Pixie, euh, qui l'a avec l'offre Canal+, Plus avec sa famille, donc du coup bah, on paye pas réellement Disney+, Plus, donc on l'a. Mais je trouve ça dommage parce que si on compare par exemple à Netflix ou à Amazon Prime, je trouve que le catalogue est très très très très, très pauvre et que, à part euh, un épisode par semaine d'une nouveauté qui va être intéressante et encore, on n'a pas grand chose. Alors euh, nous on a regardé quasiment toutes les séries Marvel qui sont sorties jusqu'à ce jour, je crois qu'on les a toutes vues. Pour Star Wars on fait vachement le tri, mais euh, bah, pour le contenu Disney pur par exemple, je pense que ça manque d'encore plus de contenu sur les coulisses, encore plus de contenu sur les courts-métrages. Donc je trouve pas que euh, ça vaille vraiment le coup de payer la plateforme tous les mois. Et je suis désolée de dire ça parce que j'aimerais trop que toutes les semaines, voire euh, tous les 3-4 jours, il y ait une nouveauté un peu intéressante. Mais c'est pas le cas. Et franchement, au niveau de l'interface, il y a des progrès, mais c'est pas encore ça non plus. Ce que j'aime, c'est que vous n'avez pas manqué d'imagination pour les questions. Hein. <rire> la prochaine, du coup, c'est ce que je pense euh, de l'abandon de la 2D au profit de la 3D dans les studios Disney. Alors, moi, je suis beaucoup plus sensible à la 2D qu'à la 3D. Je trouve que ça a un charme très particulier. Mes films d'animation préférés, encore à ce jour, avec quelques exceptions, ça reste les années 90. Donc, forcément, euh, j'adore le trait de crayon. Et surtout, ce que j'aime pas dans la 3D, même si c'est en train de changer petit à petit, c'est que bah, tous les visages se ressemblent. En tout cas du côté Disney, pas du côté Pixar mais du côté Disney on a le droit quasiment à tous les mêmes physiques pour toutes les princesses et je trouve ça dommage. Moi ce que j'aimais dans les années 90 notamment c'est que toutes les héroïnes elles avaient des physiques qui étaient très particuliers et je trouvais qu'il y avait un charme supplémentaire. Maintenant je pense que la 2D devrait continuer d'être utilisée, je pense notamment à des courts métrages ou euh, à des films qui s'y prêteraient, ce serait vraiment génial. Mais euh, la 3D offre aussi des possibilités qui sont assez intéressantes quand même, et il ne faut pas le nier. Je ne peux pas dire que je suis contre la 3D en tout cas. Penses-tu que les Disney princesses sont féministes ou misogynes <rire> Pour moi, il faut replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que bah, la vision de la femme qu'on avait dans les années 30, 40, 50, c'est pas la même vision que celle qu'on avait dans les années 90 et à l'heure actuelle. Et je pense que ça se ressent beaucoup dans l'image des princesses et dans le rôle qu'elles ont dans les films d'animation Disney jusqu'à aujourd'hui. Évidemment que si on voit Blanche-Neige, Cendrillon ou Aurore à l'heure actuelle, on se dit que bon, niveau féministe, on n'y est pas. Mais il faut replacer les œuvres dans leur contexte. On ne pouvait pas s'attendre à des femmes qui soient hyper féministes, indépendantes, etc., à cette période là et je pense que c'est normal. Bien que je trouve que Cendrillon a quand même son petit caractère pour les années 50 mais bon c'est un autre sujet. Après à l'heure actuelle on a des héroïnes qui sont de plus en plus fortes. Je pense qu'il y a une vraie volonté de Disney de montrer que bah, les femmes n'ont pas besoin des hommes euh, pour réussir. Je pense notamment à toutes ces héroïnes du coup qui sont célibataires à l'heure actuelle. On a Vaiana, on a Raya, on a Elsa, voire même finalement il n'y a plus vraiment d'histoire d'amour au sein des films Disney, ce qui est quelque chose que moi j'aimais bien quand même. Hein. Non pas qu'on ait besoin à chaque fois d'un homme pour réussir, mais j'aimais bien la magie de certaines relations amoureuses. Je pense notamment par exemple à Anna et Christophe, ou à Réponse et Flynn. C'est des histoires qui sont beaucoup plus travaillées, où on comprend pourquoi est-ce qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre tout au long du film. J'aime bien l'idée que ce soit pas obligatoire, mais j'aime bien l'idée que euh, bah, on en est quand même de temps en temps en tout cas. Pour moi les héroïnes Disney d'aujourd'hui sont plutôt féministes parce que bah, déjà elles sont toutes différentes, que ce soit physiquement en termes d'idéal féminin, etc., en termes de modèles et de représentation, mais aussi en termes de leur caractère, de leur personnalité, de leurs ambitions. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt des héroïnes féministes. Maintenant bah, tout dépend de ce qu'on entend par féministe aussi. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut une bonne balance mais en tout cas le fait qu'il y ait de plus en plus de diversité, de représentation de, de femmes qui osent et qui s'assument, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt féministe que misogyne. Mais bon, n'hésitez pas à me donner là encore votre avis en commentaire. Attention, je mets euh, un, un petit euh, warning sur cette question. Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, euh, n'hésitez pas à rester quand même bienveillant dans les commentaires. La question est, et c'est une question qui fait énormément débat euh, parmi les fans Disney, que penses-tu du fait de mettre des personnages de couleur à la place de personnages originellement blancs Ma réflexion a beaucoup évolué sur le sujet. C'est vrai que quand j'entends qu'il y a un projet de live action qui est censé se faire euh, au sein des studios Disney, de base... Je m'attends à ce que le personnage soit la copie conforme de celui qu'on a vu dans le film d'animation. Je pense du coup à La Petite Sirène. Euh, je m'attendais à euh, une femme blanche aux yeux bleus avec les cheveux roux. J'ai été surprise par l'annonce de l'actrice qui a finalement été choisie pour incarner le rôle. Maintenant à ça, il euh, y a plusieurs choses qu'il faut dire. La première, et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important et en tant que personnes blanche, du coup je suis pas forcément concernée mais je trouve important de le dire. Il y a clairement un manque de représentation finalement euh, dans les rôles, les héros et héroïnes qu'on peut voir, que ce soit à Disney mais aussi au cinéma dans son ensemble, ce sont souvent des personnes caucasiennes et je trouve que c'est important en tout cas à l'heure actuelle en 2022 euh, qu'il y ait une représentation plus large et qu'on puisse offrir aussi bah, aux petits garçons, aux petites filles, même aux adultes en fait, des personnes qui leur ressemblent. Et la vérité c'est que euh, bah, le monde n'est pas blanc et que... Je pense par exemple à plein de tweets que j'ai vu sur Encanto où il y avait beaucoup de familles euh, qui étaient hyper touchées bah, de voir enfin des personnages qui leur ressemblaient. Et je pense que c'est important et même je vois pas pourquoi est-ce que euh, les acteurs noirs notamment n'auraient pas accès à autant de rôles que nous finalement parce que bah ils sont pas blancs. Alors ça peut paraître bête, je pense qu'à mon avis je vais m'en prendre plein la tête pour cette réponse mais du coup moi je pense que ce qui prévaut finalement, c'est pas la couleur de la personne, mais comment est-ce qu'elle va incarner le rôle Est-ce qu'elle va nous offrir une profondeur supplémentaire C'est ça que j'attends en fait, j'attends de voir une belle incarnation du personnage, et pas euh, un Jafar qui certes ressemblait à Jafar dans le live action, mais qui jouait euh, d'une façon dont... J'ai je... <rire> même pas d'adjectif pour qualifier la façon dont il jouait, et franchement c'est ma seule attente, et je trouve ça vraiment chouette finalement que Disney euh, ne s'arrête pas au fait de prendre une, une héroïne qui va vraiment correspondent physiquement à ce qu'ils avaient fait par le passé mais plutôt à une actrice qui saura incarner au mieux le personnage voilà. Et du coup la question d'après c'est la représentation des minorités est-elle suffisamment diversifiée Alors évidemment que je peux vous dire que non mais bah, Disney existe depuis très longtemps maintenant et on change pas les choses en un an ou deux ans donc forcément ça va prendre du temps mais ça va se faire au fur et à mesure je pense et c'est une vraie volonté je pense qui se ressent dans les studios Disney. En tout cas ça se voit beaucoup au niveau de l'animation, au niveau des corpulences du coup, au niveau des couleurs de peau, au niveau des cheveux, au Niveau des personnalités aussi, euh, et ça m'étonnerait pas que dans les années à venir, on ait de plus en plus de personnages ouvertement LGBTQIA. Je sais plus s'il y a un plus, désolé, euh, qui est peut-être des handicaps aussi qui soient représentés dans les films d'animation et dans les films en prise de vue réelle. Et moi, je trouve ça plutôt chouette. Je reconnais qu'en tant que personne blanche, encore une fois, j'ai jamais été confrontée à ces problématiques. J'ai toujours eu de la chance, entre grands guillemets, euh, d'avoir des personnages qui me ressemblaient mais euh, bah je me dis que pour mes enfants en tout cas ce sera vraiment génial euh, qu'il y ait de plus en plus de diversité, qu'ils puissent se reconnaître et puis ça jouera peut-être aussi sur leur ouverture d'esprit et ça c'est tout ce qu'on adore. Ton avis sur les Disney contenant des éléments racistes qui aujourd'hui ne passeraient plus Faut-il les boycotter ou au contraire continuer de les regarder en gardant à l'esprit que c'est une autre ère Pour moi en tout cas euh, je sais que ça fait grincer des dents certaines personnes mais je pense qu'effectivement c'est important de mettre un warning pour expliquer aux gens pourquoi est-ce que en 2021 ou en 2022 une œuvre euh, qui passait totalement dans les années 30 ou 40, 50, mon premier exemple c'est Peter Pan ou Dembo, passe plus aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle peut être éventuellement problématique ou être offensante pour certaines personnes Honnêtement, encore une fois, en tant que personne blanche, je peux difficilement me plaindre de choses qui ne vont pas m'offenser parce que je suis pas concernée. Et je vois pas quel est le problème à nous mettre un, un message pour nous prévenir en amont, voire à éventuellement censurer certaines scènes parce qu'elles euh, bah, peuvent être offensantes pour certaines personnes. Si j'étais blessée par un contenu qui pouvait être offensant, raciste, misogyne ou que sais-je, j'aimerais effectivement que ce soit soit modifié, soit notifié et je pense que c'est important que ce soit fait. Maintenant et je sais pas dans quelle mesure je peux dire ça mais à mes yeux en tout cas pas forcément boycotter les œuvres. après ça dépend lesquelles, Mélodie du Sud c'est un sujet très particulier, Peter Pan je dirais que non. <rire> Mais qu'il faut garder à l'esprit que, effectivement, c'est une œuvre qui a été faite dans les années fin 40, début 50, des choses euh, qui pouvaient être dites ne peuvent plus être dites aujourd'hui parce que bah, on est beaucoup plus sensibilisé sur le sujet, qu'on évolue et que heureusement aussi qu'on se rend compte qu'il euh, bah, y a des choses qu'on disait à l'époque qui peuvent être blessantes pour d'autres maintenant. Bon, on va aborder un sujet euh, un peu plus léger du coup pour la question d'après. On me demande mon classement des derniers films Disney, donc il y a Encanto, Lucas, Saul, Raya et en avant. <rire> Je vais commencer par le plus évident pour moi. C'est que euh, mon top film, celui que j'ai préféré sans aucun doute possible sur tous ces films-là, c'est Encanto, j'ai un véritable coup de cœur dessus. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma critique avec Tonton Pixie qu'on a fait sur le sujet. Euh, on a tous les deux adoré ce film, on a eu l'occasion de le revoir une fois depuis, euh, le coup de cœur est toujours là et les musiques passent en boucle dans la maison, <rire> on ne s'en lasse pas. En deuxième je mettrai Raya, je l'ai pas particulièrement apprécié mais j'ai quand même aimé la proposition qui a été faite. Je peux pas dire que ce soit pas un film qualitatif mais il m'a quand même laissé de marbre et c'est triste parce que du coup bah, les trois derniers sont euh, des Pixar. En avant honnêtement je m'en souviens plus. Euh, je vais être franche, je voulais le revoir sur Disney+, parce que je crois qu'il a été mis sur Disney+, Plus, mais j'ai jamais repris le temps. Je dirais que je mettrais Saul en troisième position, mais il faut que je le revoie aussi, parce que c'est un peu fou dans mon esprit. Euh, en avant-dernier, du coup, je mettrais en avant, que j'avais pas spécialement aimé honnêtement non plus, et en tout dernier, moi je mets Luca. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Luca ou Luca, je sais pas comment vous le dites, moi j'ai pas du tout aimé ce film, euh, je l'attendais pas, je m'attendais à pas grand chose de spécial. Visuellement il est très joli mais à part ça je trouve que ça s'arrête là, c'est un film oubliable et à mon sens. C'est l'un des pires films, si ce n'est le pire film de Pixar à ce jour, donc euh, je peux que le mettre en dernier. Ah non, il y a Cars 2 en dernier quand même. Les films d'animation Disney actuels ont-ils perdu la magie Disney selon toi Est-ce que tu les trouves aussi originaux, intéressants, innovants les tout derniers Si on m'avait posé la question il y, y a quelques mois en arrière, euh, j'aurais sûrement dit non, parce que je trouve que Disney prend moins de risques, je dirais, avec leurs films, mais c'est surtout qu'ils prennent une direction différente en fait quand on y pense. Moi ce qui me manque le plus dans les films d'animation Disney à l'heure actuelle, c'est les grands méchants mais je pense qu'ils veulent des films qui sont de moins en moins manichéens. Après je trouve que bah voilà c'était quand même quelque chose de chouette dans les films Disney de pouvoir avoir des méchants un peu charismatiques. Il faut se faire à l'idée qu'on n'en aura plus je pense. En tout cas pas avant un grand moment mais peut-être qu'ils peuvent agréablement nous surprendre aussi en tout cas c'est ce que j'espère. En dehors de ça, innovant sur le plan technique oui, sur le plan des musiques ils tentent des choses en tout cas, ils tentent des nouveaux styles musicaux. Sur le plan esthétique j'ai rien à dire, sur le plan des personnalités des personnages aussi ils innovent de plus en plus. Après, je trouve qu'au niveau des, des histoires, des profondeurs, etc., les années 90 me manquent. Il y a eu quelques bijoux. Pour moi, Anne Canton en fait partie. Mais, mais Zootopie, La Reine des Neiges, Réponse, clairement. Pour moi, ce sont de super bons films. Les autres sont malheureusement pour moi bien en dessous. Alors la dernière question, selon moi est-ce qu'Elsa est une héroïne lesbienne ou une héroïne célibataire Avant de répondre à cette question, je tiens quand même à dire encore une fois que ce n'est que mon avis et que je soutiens au maximum la communauté LGBT etc. Pour moi c'est plus une héroïne célibataire que lesbienne. Je pense qu'on manque d'une partie d'interprétation qu'on pourrait avoir dans ce sens là en VO, parce qu'en VF, je trouve pas qu'il y ait trop de sous-entendus sur ce sujet précis. Je pense aussi que la communauté LGBT a besoin et envie aussi d'avoir des modèles et que bah, du coup comme Elsa est euh, célibataire, que c'est une femme forte, il est facile de l'imaginer avec une autre femme. Maintenant, euh, juste si on se base sur l'histoire en elle-même, pour moi c'est pas le cas. Ceci étant dit, j'espère quand même qu'un jour on aura une princesse ou un prince LGBT. Franchement, je trouve que ce serait vraiment cool. Et j'espère vraiment que si c'est le cas, que ce ne sera pas très légèrement, très vaguement suggéré, mais que ce sera vraiment euh, bah, quelque chose de montré dans le film Disney. Voilà. Bon, bah c'est tout pour euh, ces différentes polémiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ma Pixie Army. Euh, moi, je me suis quand même amusée à rassembler toutes les questions, etc. J'espère que je m'amuserai autant à lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à donner vos avis. Encore une fois, avec bienveillance, sans insulter tout le monde autour de vous... <rire> Et en respectant les avis de chacun parce que c'est important. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur Ana Luisa et d'aller voir leur super promo. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ma pixie army. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. En post générique, je voulais vous parler de ce tableau-ci, euh, qui est donc un tableau là-haut. Et en fait, c'est un tableau que j'ai fait moi-même. Donc du coup, vous ne pourrez pas le retrouver euh, dans les boutiques, mais euh, voilà. Je l'aime beaucoup, en tout cas j'en suis très fière, et je trouve qu'il rend vachement bien dans ce fond. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bisous